Buenas tardes. Voy a hablar en español para favorecer la participación de los compañeros de España que hoy no están. Estoy seguro que los intérpretes van a ayudar y a corregir algún error que voy a hacer seguramente. Entonces, bastante rápidamente voy a hacer un pequeño balance sobre lo que ha Ha estado la cuarta sesión de la Asamblea Mundial Virtual de Habitantes, hecha en el marco del Foro Social Mundial, el 30 de enero de este año. Ha habido una participación distinta, o sea, ha habido más que 140 que han podido participar, entonces una cantidad buena, un poco menor de las pasadas sesiones, sin embargo, con una cualidad diferente. La metodología, había ponencias, ha habido un economista marxista, Richard Wolff, que nos ha presentado un poco las raíces económicas de la crisis que estamos viviendo. Entonces, nos ha fortalecido en alguna análisis un poco más profunda, no solamente en la, al exterior, para ver efectivamente lo que estamos diciendo desde tiempo, es decir, que esta crisis no es el coronavirus, sino ha desvelado lo que ya estaba, o sea, una crisis del neoliberismo, porque ha habido un, una combinación, una, un cruce entre las distintas problemáticas que se han juntado. Y el coronavirus solamente ha puesto de relieve. Ha habido uh, otras intervenciones Profunda, en particular uh, Raquel Rolnik, que es la antigua relatora de ONU sobre el derecho a la vivienda, es una brasiliana, ahora está muy con, comprometida en la campaña Cero Desalojos en su país y nos ha presentado el tema de la movilización que hay en, en su país. Allá la question se cruza avec le thème de la lutte pour la démocratie. Es decir, hay un président, Bolsonaro, qui uh, no a arrivé en cette sia avec un procédé qui n'est pas démocratique. Donc, la question a été posée aussi à niveau politique. Luego, il y a eu intervenciones de los distintos continents donde hemos hecho, han hecho un poco un balance de la movilización. Ustedes saben que durante todo el año pasado hemos estado movilizados nosotros como Alianza Internacional de Habitantes, sin embargo, mucho más que nosotros, para intentar contrarrestar la crisis, en particular defender a la persona de desalojos, el tema de la urgencia también alimentaria, el tema de la salud el tema de la violencia contra las mujeres, ha habido um, informe, en particular uh, por parte de la compañera Faisa Meyer, que es una activista, es comprometida con el derecho a la vivienda y el derecho al agua, hace parte de un colectivo sobre el agua como bien común, es de la África del Sur, y nos ha hablado el tema de la morosidad, la impossibilité de la personne de payer son alquiler. Et también le tema de la pésima condition de vivienda Mais c'est que ya se sont cruzando avec la question du eh, el le développement et la precarité. Une precarité et un desempleo qui a été sido par la compañera Cristina sí, Reynas, eh, de Fedevi, une grande organisation barriale responsable de la IH para Argentina y ustedes saben que Argentina está viviendo una grave crisis muy fuerte y no solamente Argentina, también el Perú también en Costa Rica entonces Cristina nos ha presentado la problemática de, de América Latina el único país probablemente donde ha habido una une défense contre cette crise a été Venezuela, donde grâce à une politique distinta de la République Bolivariana, il y a un grand desarrollo de la vivienda sociale publique un et cuidado, un cuidado de la salud. a revés, en Peru, en México, en Brasil, en Argentina, donde la privatisation, la libération du del la privatisation de la de de della salute del del cuidado è eh, un tema che ha colpeato moltissimo. Mike Mike Davis che sta aiutando con il tecnico con la tecnica non ha parlé un poco de la problematica introdotta par la compagna de Africa del Sud, destacando la questione dello sdealojo in toda la Africa anglofona en particulier angloparlante, en particulier le que qui eu lugar et qui continue à en Kenia. En Kenia, nous parlons de Nairobi, nous parlons aussi de Kizumu. Kizumu est une ville où l'année prochaine, il va a une conférence qui s'appelle AfriCities, c'est une conférence à trois ans, la, las autoridades locales se encuentran para debatir y nosotros como Alianza Internacional de Habitantes somos parte. Sin embargo, lo que está pasando en Kisumo es que están desalojando para preparar la ciudad para esta conferencia. Entonces, no está bien, no está bien esta cosa. Ha sido destacada y vamos a tomar medida. El compañero Robert Robinson, que es el coordinador de Estados Unidos, eh, mora en, en Nueva York ha a parlé de la problématique des États-Unis et du Canada, parce qu'il est le responsable pour ha la Norteamérica. Eh, il a parlé de comment le COVID-19 est coupé. Vous avez entendu que ça a coupé très fort, même si aujourd'hui il y a un nouveau président. Eh, la chose intéressante est que le nouveau président Biden a décidé de la moratoria de, lo, de ampliar la moratoria de los desalojos. Entonces, probablemente va a estar hasta el septiembre del año, de este año. El problema es que, como un poco por todo lado, el tema de la renta, los alquileres, todavía no hay o la cancelación, ellos están luchando para que sea cancelando. Eh, dice que no hay la traducción al italiano. Disculpe Francesca Io non la sento la traduzione in italiano non so neanch'io Non c'è No poi no. si si, si si. un... si, se hai capito abbastanza Sì si capisce bene ma Sì se capito perché si. è spagnolo più o meno si hai capito però non so Sorry, perché Sorry Cesare what's si? the problem? No the problem is there are no translation interpretation from Spanish e Francesca said Please talk in Italian. Ok, we have Spanish into English, Spanish into Italian, okay. but we allora do not have Spanish to French. D'accordo. seguo in italiano allora, d'accordo. Quindi è più facile, avevo capito che era possibile. Adelante. Quindi la situazione negli Stati Uniti eh, è grave dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della crisi economica, con la precarietà lavorativa che segue, sono riusciti a ottenere l'ampliamento della moratoria. Il tema è che finora la questione della cancellazione degli, eh, degli affitti non sono ancora riusciti a ottenere dei fondi di appoggio per pagare l'affitto, ma non la cancellazione. C'è un po' l'intervento di, di Jacques Mar, presidente della SNL Francia, il quale ha spiegato come si stanno battendo eh, in quel paese. C'è la tregua invernale che scade al 31 marzo, però eh, per adesso si riesce. E un impegno a alla... lottare durante tutto questo anno per sfratti zero, la prima cosa, la seconda riguarda la... Uh, introduzione del diritto alla casa e la giustiziabilità del diritto alla casa, quindi introduzione nelle costituzioni di tutti i paesi e della stessa Unione Europea. Il dibattito molto importante in cui sono intervenuti vari compagni e compagne del Messico, del Canada, vedo che c'è David Gabriele della Francia che è intervenuto, Getulio del Brasile, eccetera. La cosa importante che voglio sottolineare è stata decisa di definire l'agenda solidale degli abitanti. Noi abbiamo detto che è il modo di far convergere tutte queste lotte, ce ne sono centinaia dappertutto. L'Assemblea Mondiale degli Abitanti è lo spazio, quello che stiamo cercando di fare assieme è di avere una maggiore visibilità e un maggiore impatto. Visibilità, attraverso la presa di parola, l'impatto attraverso un calendario di iniziative e quindi adesso discuteremo qui in Europa quali, come, quando e una strategia comune con alleanze. Per quanto riguarda la strategia si tratta di lottare su due piani, la questione della urgenza, quindi gli sfratti, gli affitti, la questione alimentare, la questione della salute. Per quanto riguarda la prospettiva, da lottare da subito, la questione del cambio di politiche strutturali, in particolare il tema della battaglia per la casa come servizio pubblico, quindi la rimunicipalizzazione della casa, i finanziamenti per questo settore, ma ne parleremo dopo. E è stato deciso anche di eh, consolidare si chiama il governo di questa, di questa rete che stiamo mettendo in piedi e quindi dare una scadenza più precisa, quindi non ogni tanto, ma ogni tre mesi. Quindi la prossima assemblea sarà in aprile e poi in luglio e poi in autunno durante le giornate sfratti zero. Quindi avere già delle date in modo che ci prepariamo. Tra una data e l'altra delle riunioni che possono essere a livello europeo come questa e possono essere anche a livello nazionale per esempio domani ci sarà una riunione per il Messico relativa alla questione degli sfratti e altre cose che si stanno facendo questo è un po' il quadro eh, io vorrei eh, eh, sottolineare un aspetto importante quello relativo eh, non solamente all'obiettivo all l'obiettivo abbiamo detto diritto a casa emergenza, cambio strutturale, vogliamo uscire da questa crisi con politiche alternative al neoliberismo, significa fondate sul diritto umani, sul diritto all'ambiente, sulla redistribuzione delle risorse. Per quanto riguarda le alleanze, è, è un tasto molto importante questo, perché pur mantenendo la nostra autonomia e indipendenza non riusciamo e non possiamo ottenere questi risultati così automaticamente è importante vedere quali sono altri soggetti ad esempio le autorità locali ci sono autorità locali progressiste che su questo si stanno battendo sono sul fronte spesso ci troviamo delle autorità locali che sono contro però abbiamo anche delle autorità locali per esempio barcellona parigi pur con le sue contraddizioni berlino altre città che hanno un approccio diciamo, con cui si può dialogare. Poi c'è un altro aspetto importante che, sono, che è il mondo del lavoro, che sono i lavoratori. Quindi abbiamo presente qui adesso Daria Sebrario che ci parlerà di Public Service International, che è una grande federazione dei lavoratori del servizio pubblico. Quindi capite voi bene che a lottare per eh, la ripubblicizzazione del settore E si può fare da una parte o dall'altra quindi capire in che maniera queste alleanze possono essere messe poi ci sono altri tipi di alleanze che riguardano ad esempio il settore accademico universitario cito solamente una cosa eh, la crisi è inutile che parliamo in generale dovremmo anche approfondire dal punto di vista pratico negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, hanno fatto una cosa molto interessante, che ci può essere utile, che ci deve essere utile le battaglie che facciamo anche noi. Hanno analizzato l'impatto, hanno, sto parlando delle università, hanno analizzato l'impatto degli sfratti sull'aumento del numero di morti e di contagiati. Con questi dati sono stati molto più forti i nostri amici a chiedere la moratoria degli sfratti, nel senso che c'è una se c'è un dubbio, forse, no, no, tra diritto alla proprietà e diritto alla casa, quale viene prima, per noi non c'è dubbio, però ci può essere qualche dubbio, tra diritto alla salute e diritto alla proprietà viene sicuramente prima diritto alla salute. Questo no, non ci piove per tutti, quindi avere ad esempio un'alleanza, una disponibilità da parte del mondo accademico su questo aspetto ci è molto utile. Eh, io su questa prima parte avrei terminato. Se c'è qualcuno che volesse intervenire sulla, su questa valutazione, però direi facciamolo, diamo 10-15 minuti, non di più. Poi interveniamo invece sulla questione della cosa facciamo qui in Europa. A voi la parola. Chi vuole intervenire? La prima parte è relativa alla valutazione delle dell'Assemblea Mondiale degli Abitanti. Sì, Laura mi chiede se abbiamo un riferimento della ricerca Sfratti numero di morti. Sì, abbiamo un riferimento, abbiamo tutti i riferimenti. Si possono trovare anche nella pagina Facebook lo Sfratti Zero dell'Alleanza. Dell però casomale, dopo, dopo li, li, li, li condividiamo questi dati. Qualcuno vuole intervenire sulla valutazione dell'assemblea? Qualcuno che era, che era presente? Pierre? Anne, tu aimerais intervenir sur l'évaluation de l'Assemblée De l'Assemblée du 30 Du 30, mais de la mobilisation réalisée jusqu'à... Bon, toi tu as aussi fait le compte rendu, donc tu, es... oui. <rire> tu la connais très bien. J'ai été très impressionnée par la diversité des témoignages, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays dans lesquels la, la militance est presque dangereuse, même pas presque, Cesare. franchement dangereuse. scusa, non sento la traduction la française. Va bene così? Pronto? Cesare? Mike, Mike do, do, we, do we have the interpreters from French to Italian? Okay. Sorry. We are, oh, yes, we have French to Italian. Lisa is doing French to Italian. Okay. Check. Check. Okay. But we don't have French to English. Okay. okay. No, ti devi, devi attivare la traduzione. Attiva L'ho la... allora, attivata la traduzione? Sì. Sí. E non la senti. Italiano. E dovresti attivo... sentirla. No, italiano eh. non si sente. Non si sente. Proviamo un attimo. Anna? Ti puoi, puoi parlare, Anna? Voi, vogliamo, y a la traduzione all'italiano. Io dicevo che le due derniere assemblee e eh, anche le precedenti. Ora c'è. Ok. Ok, va, va bene. Euh, ont montré qu'il y avait une énorme diversité de situations euh, parmi les pays euh, et que ça va euh, du danger euh, de la militance, le danger d'emprisonnement, euh, presque le danger de mort, euh, avec euh, la difficulté d'accès à l'eau, euh, à des situations qui sont euh, meilleures de ce point de vue-là dans certains pays et, euh, et qui ont des préoccupations d'un autre, autre qui sont surtout la cherté du loyer. Voilà, C'est vraiment euh, un éventail très très large. Voilà ce qui m'a frappé. Merci Anne. Il y a d'autres David, tu as participé à l'assemblée. Est-ce que tu as des, des commentaires à ce sujet Oui, merci César de me donner la parole. Moi, j'ai trouvé que la, la dynamique était par rapport au... J'ai d'abord trouvé ça très émouvant que dans le cadre du 20e anniversaire du Forum Social Mondial, euh, on, on réussisse à organiser cette assemblée. Je pense que c'était un, un événement important du Forum Social Mondial qu'on devrait valoriser dans le cadre de toutes les activités qui ont eu lieu pour le Forum social mondial et en particulier sur ce, cette, cette construction des mouvements urbains, des mouvements d'habitants, des organisations qui se sont construites dans le cadre du Forum social mondial et bien au-delà. Ça, j'ai trouvé d'abord vraiment intéressant. Au niveau de la dynamique, euh, je pense qu'on avait une bonne représentation géographique euh, avec bien sûr euh, euh, nos, nos amis d'Amérique latine, euh, d'Europe, de, de, de, de, de, euh, évidemment, euh, la participation euh, euh, d'autres organisations. Euh, africaine, de, de, de, de, et peut-être un peu d'Asie, je ne me souviens plus exactement. De, de, de, je pense qu'il y avait quand même une bonne représentation géographique. Et euh, nous avons réussi à construire cet agenda dans les résultats euh, de, de, de, de cette Assemblée mondiale. Et je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est comment cet agenda qu on, qu on, qui a été construit en commun, démocratiquement collectivement avec une forte participation de, de, de, des uns et des autres guide finalement notre action au niveau européen euh, et il me semble qu'à ce niveau là il y a des, des, des avancées à faire en particulier sur ces questions des plans de relance euh, de, de, de qui, qui se développe en, en Union européenne mais qui va se développer à d'autres échelles du monde et comment on arrive à, à faire remonter les sujets pour le logement, pour la ville, pour l'habitat dans, les, les, les, dans ces plans de relance. Je pense aussi une autre aspect, c'est la question de l'espace public euh, puisque le confinement, a, a, les, les restrictions des libertés dans les différents pays du monde a impacté la question des, des, des, des, des, services, des, des espaces publics et peut-être même des services publics. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire, il me semble, sur réinvestir l'espace public euh, euh, avec les mouvements d'habitants. Voilà un petit peu mon, quelques éléments d'évaluation de, de, de, de l'Assemblée. De, de, de Merci, David solamente qualche numero. Eh, nelle quattro sessioni si sono iscritti, nel senso che hanno partecipato eh, più di mille e di una settantina di paesi di tutti i continenti. Quindi è una ricchezza enorme. E poi ci sono state migliaia poi, di visualizzazioni, e questa è l'altra cosa importante. Tutte le principali reti per il diritto alla casa sono intervenute. Quindi a livello internazionale abbiamo visto la coalizione internazionale dell'habitat, FENSA, la International Union of Tenants, poi la Public Service International per, per i lavoratori. Quindi un, un grosso impatto. Per quanto riguarda l'agenda, eh, abbiamo posto alcuni caposaldi in Particolare il caposaldo delle giornate mondiali sfratti zero per l'Europa. In questo momento abbiamo, ne discuteremo fra poco, la mobilitazione del 27 marzo. Quindi poco a poco si sta andando in una direzione abbastanza eh, precisa. Eh, giustamente, Davida, valorizziamo la, non abbiamo ancora fatto compiutamente, abbiamo. Messo in linea in questi giorni le quattro versioni, italiano, spagnolo, francese inglese, della, dell e inglese dell'Assemblea, entro due o tre giorni sarà in linea anche il report e è già in linea, ma forse bisogna che lo rilanciamo, anche la bozza dell'agenda eh, dell solidale degli abitanti. È una, come si dice, un working in progress, un documento su cui... Siamo tutti invitati a lavorare. È un modo diverso, è un modo abbastanza interessante, molto interessante di, eh, di attuare. Ci sono altri interventi sulla, sempre sull'Assemblea Mondiale? Perché se no passiamo all'altra parte. Allora, passando alla seconda parte di questa nostra riunione, è più centrata sulle proposte a livello europeo. Ora, quello che noi stiamo vedendo, un po' dappertutto nel mondo, ma in particolare nel nostro, nel nostro continente, è che le conquiste che abbiamo ottenuto, cioè la moratoria degli sfratti in particolare, è duramente attaccata dalla proprietà. Eh, noi l'abbiamo visto proprio in questi ultimi giorni in Italia, eh, dove il decreto che amplia fino al 30 giugno gli sfratti eh, ha rischiato di saltare per un congiù. Praticamente la quasi totalità delle forze politiche in Parlamento. Siamo riusciti a, a bloccarlo. In altri paesi eh, le cose stanno... Galleggiando, ma sicuramente Francia al 30 di marzo finisce, in Portogallo finisce in giugno, in altri paesi c'è e non c'è, quindi è una situazione abbastanza pesante. Eh, la proprietà sta mandando avanti i piccoli proprietari, tra virgolette. In realtà c'è un discorso più profondo che è la finanzializzazione del settore abitativo. Mandano avanti un po' la carne da cannone, qualcuno magari che effettivamente si trova in difficoltà, ma la realtà è che il mercato è andato giù, è andato molto giù, e l'unico modo per farlo risalire è mobilità, buttare fuori la gente, io la dico proprio così in, soldoni, così in soldoni. Quindi noi abbiamo una esigenza comune di far fronte in ciascun paese, ma anche a livello europeo, rispetto all'emergenza, all'emergenza sfratti è la cosa principale, indipendentemente dal titolo, morosità, finita locazione o altra natura. Stiamo parlando della difesa minima. Quindi c'è una prima cosa. La seconda cosa riguarda il cambio delle politiche. Vi ricordate che nella scorsa riunione, quella del 18 gennaio, e vi abbiamo messo, abbiamo inviato il rapporto in tutte le lingue, abbiamo discusso della... Uh, relazione della risoluzione del Parlamento Europeo che, che doveva essere votata il 21 ed è stata votata il 21 gennaio, che ha introdotto un cambio di paradigmi nell'Unione Europea. Nel senso che per la prima volta non un ordine del giorno, ma una risoluzione indica chiaramente che le politiche dei singolisti ma anche dell'Unione Europea, quindi per la prima volta devono essere eh, focalizzate l'asse è il diritto alla casa e si fa riferimento a una, a una serie di normative eh, internazionali e si fa riferimento si chiama al eh, pilastro sociale dei diritti e pilastro europeo dei diritti sociali è l'articolo 19 si parla del diritto alla casa questo diventerà sempre più importante Adesso, in questo momento storico, per un semplice motivo. Eh, non solamente perché stiamo parlando di giudizia, giustiziabilità, non si può in questo momento portare gli Stati o l'Unione Europea di fronte alla Corte alla, al Tribunale dei diritti, alla, sì, alla Corte Europea dei diritti umani. No, non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando di una cosa molto più forte. Stiamo parlando del recovery Fund, che all'interno dei fondi, la Next Generation, European Union, sono 1780 miliardi, se non sbaglio. I recovery fund sono circa 760 miliardi, una buona parte sono sovvenzioni, una parte sono prestiti. La cosa importante, che vorrei sottolineare moltissimo, è che questi soldi non sono destinati come ci vogliono far credere la maggior parte dei governi, a rilanciare l'economia le industrie le banche forse un po l'occupazione ma anche ed è o oh, si parla della green deal cioè rilanciare l'economia attraverso l'ecologia attraverso l'efficientamento energetico eccetera non è solo questo si parla di coesione sociale si fa un chiaro riferimento al pilastro dei diritti, la storia europea dei diritti sociali. Dico questo perché tra poche settimane ehm, ci sarà a Porto, stiamo parlando del 7 maggio se non sbaglio, un summit dell'Unione Europea. La presidenza questa volta è progressista, sono i, i portoghesi, quindi il governo portoghese, e discuterà del piano europeo, del piano di azione europeo per implementare il, eh, pilastro social, il pilastro sociale il pilastro europeo dei diritti sociali. Questo va assieme all'altra parte, cioè i piani i recovery plan, i piani di rilancio che ciascun paese deve presentare attenti entro il 30 aprile, entro il 30 aprile non oltre. Quindi eh, se non lo state facendo se i vostri governi stanno dicendo che no, la casa non c'entra, non è vero, è possibile, anzi è consigliato, anzi è consigliabile, anzi devono farlo, perché alla fine della moratoria con i dove va questa gente? Se avessero delle proposte, ma non le hanno, il moriverismo non le ha date. Quindi, in sintesi, dentro l'agenda solidale per l'Europa, la mobilitazione da qui alle prossime settimane deve essere, dovrebbe almeno quella è l'indicazione, la proposta, il suggerimento, ma discutiamone. Centrata su questi due pilastri: lotta per l'estensione della maratona degli sfratti, sicuramente, e lotta ovviamente anche contro gli affitti alti. Quindi, per chiedere una redistribuzione dei redditi in direzione del pagamento degli affitti, che la gente non ce la fa, e l'altra parte, fissare bene. Politiche finanziate. Se poi qualche compagno dell'Unione Inquilini vuole intervenire, precisare cosa stiamo stanno facendo in Italia, magari. Eh, I portoghesi stanno facendo questo. Purtroppo non abbiamo notizie di altri paesi, della Francia, piuttosto che della Sp La Spagna, pare che qualcosa si stia muovendo. Quindi l'idea è dentro questa agenda, per questo primo semestre, essere molto mobilitati, sapendo che c'è una scadenza al 30 di aprile, i recovery plan devono essere presentati e devono contenere questo, e poi c'è la scadenza, anzi prima c'è la scadenza della moratoria degli sfratti in molti paesi, quindi 30 marzo in Francia piuttosto che il 30 giugno in Italia, in Portogallo, eccetera. Io direi, centriamo un attimo il, i nostri interventi su questo quindi cosa è possibile fare cosa si può mettere in movimento chi vuole intervenire? vedo Paolo Gangemi Unione Inquirini dovresti riattivare l'audio si, Lo ha riattivato ascolti? va tutto bene? allora te ci chiedevi in Italia cosa abbiamo fatto allora, intanto non siamo soddisfatti di quella risoluzione del Parlamento Europeo e apre una strada diciamo apre un'autostrada se riusciamo a lavorarci io credo che dobbiamo avere un rapporto molto più stretto non solo sui movimenti europei diritto alla casa ma come io cercai di far capire a, a, a Londra tre anni fa un po' inascoltato di e avere un rapporto più stretto con i gruppi parlamentari della sinistra del Parlamento Europeo E questa è la dimostrazione perché la compagna che è intervenuta a parte del GUE, e quindi ci sono delle sensibilità che secondo me vanno nell'autonomia di ciascuno, naturalmente, vanno attivate. In Italia abbiamo fatto un pressing, eh, diciamo, eh, al massimo di tutte le nostre potenzialità. Abbiamo eh, cercato di fare pressioni sulla stampa, scendendo in piazza il 10 ottobre, facendo iniziative erematiche eh, uscendo continuamente, avendo un rapporto stretto anche con i gruppi parlamentari di eh, appunto a Montecitorio, grazie al quale siamo riusciti a non sbloccare gli sfratti che erano previsti per il 30 giugno era un tentativo di sbloccarne una parte e noi siamo riusciti a impedirlo attraverso le nostre pressioni sia politiche che sindacali che di piazza Quindi è chiaro che per noi non è sufficiente fare un blocco fino al 30 giugno, messo che la pandemia si esaurisca in quella data. Noi siamo per un piano casa nazionale e quindi oltre a fare un pressing sul blocco degli sfratti abbiamo fatto un pressing anche nelle stesse modalità sulla stampa eccetera per usare una parte dei fondi, dei recovery fund, per aumentare l'edilizia pubblica residenziale e va di bene, non per consumare ulteriormente il territorio, ma per intervenire sulle migliaia di immobili pubblici abbandonati della, eh, dello Stato e anche quelli privati per la legislazione urbana. Questa è una battaglia che continuiamo a fare con l'attuale governo eh, che è cambiato speriamo che non faccia molti danni dal punto di vista, diciamo, eh, eh, con politiche neoliberiste. Noi siamo per la pubblicizzazione dei servizi pubblici, dall'acqua fino all'edilizia residenziale, all'energia e quindi di eh, sostenere aziende pubbliche o private che vanno in questo indirizzo. Quindi la battaglia che facciamo è di avere questa parte dei miliardi Per costruire nuovi alloggi pubblici e nuove eh, situazioni anche eh, dell'abitare sociale. Non serve solo un alloggio pubblico, serve anche un, una relazione con i servizi territoriali che riguardano appunto il, sia la, il, il, il, il bene comune e sia anche le condizioni economiche degli abitanti. Speriamo di farcela noi continuiamo questa battaglia. Grazie Paolo. Eh, Spero altri che sia interventi? Stato troppo troppo veloce perché sì, sì. ha dovuto scapire. forse forse un po' veloce sì. Cerchiamo eh. di parlare un po' più lentamente eh, me questo... a me per primo. Eh, vabbè scusate scusate. Sì cerco, cerco di anch'io di parlare più lentamente. Altri interventi su questo? Posso fare una tema. posso fare una precisazione Massimo? Cesare? è possibile sì sì sì sì sì sì sì, sì. ecco io oh, volevo precisare una piccola cosa eh, che eh, per quanto Questo, riguarda scusa, Massimiliano eh. che non ti vedo ecco. Ok, vai una piccola cosa per quanto riguarda l'Italia che tanto piccola non è nel senso potrebbe sembrare una banalità ma non è una cosa banale secondo me nel senso che sì è giusto dire che gli sfratti sono stati bloccati fino al 30 giugno ma in realtà quello che voi lo saprete lo saprete meglio di me quello che in realtà si è bloccato in Italia sono le cosiddette esecuzioni nel senso che gli sfratti nei tribunali italiani Stanno procedendo regolarmente. Quello che purtroppo, peraltro con conseguenze economiche gravissime a carico degli inquilini in un periodo come questo. Questo perché gli strati vengono regolarmente notificati, le udienze si tengono regolarmente, Quello che viene posticipato è solamente il rilascio. E parlo, peraltro, solo degli sfratti per morosità, perché gli sfratti per finita locazione non è prevista nessuna moratoria. E per cui la situazione è un pochino più, come devo dire, un pochino più complessa rispetto a quello che è la moratoria to Che forse eh, si sarebbe dovuto applicare. Eh, dico questo perché eh, nei tribunali, essendo che gli sfratti stanno andando avanti regolarmente, soprattutto gli sfratti per morosità, mh, si verificano conseguenze economiche piuttosto pesanti, nel senso che in questo periodo dove un inquilino non riesce a fare fronte al canone Poi si ritrova anche una convalida di sfratto per morosità alla quale si aggiunge poi tutta una serie di conseguenze economiche come spese legali, eh, interessi e quant'altro. Quindi una somma che eh, può essere di x euro eh, automaticamente con la notifica dello sfratto e con l'udienza di convalida eh, si deve aggiungere praticamente un terzo di quella in più di quelle somme. Per cui un, volevo solamente precisare questo, insomma, che la situazione è un pochino più complicata eh, di quello che poi si legge o si sente. Cioè dire che c'è una moratoria eh, fino al 30 giugno non è proprio, come devo dire, non è proprio precisissima come considerazione. ecco. Nella realtà, e poi ci sono, e come dicevi tu, nella fattualità, nell'aspetto pratico, ci sono poi un po' più di problematiche. Tutto qui, volevo solo precisare questo fatto. Sì, grazie per la precisazione. Mi sentite? Io non sento più niente. Neanche io. Pronti? Mi sentite? Sì. Adesso okay. sì. Okay, okay. Va bene. Io, chi Volevo chi far... si scrive? Volevo fare un piccolo intervento. Eh, sono un altro tipo di cittadino, parlo di tutti quei cittadini che sono stati richiedenti asilo, sono in Italia, che sono usciti a prendere un permesso di soggiorno provvisorio, che oggi si trovano in una situazione ancora più drammatica. Si trova in una situazione innanzitutto sono stati tra i primi a perdere il lavoro, specialmente nel settore agricolo e nel settore del terziario. Ma persone che saranno sfrattate il 30 giugno e che quindi non avranno più un'abitazione rischiano di perdere quel permesso di soggiorno provvisorio che gli permette di non essere irregolari sul territorio. Questo vuol dire che ci saranno migliaia di irregolari in più sul territorio nazionale italiano di persone che ovviamente staranno non solo a vivere nel parco eh, al freddo ma che saranno i nuovi invisibili e che sono le persone che pagano sicuramente il prezzo più alto. Non si sente. Est-ce que je pourrais intervenir aussi et je vois eh oui. oui, oui, je t'en prie. Sylvie, vas-y. D'accord, bien, on ah, mais va à, parler. Attends un instant parce que probablement il y a un problème d'interprète. Ah bon. Mike, il semble qu'il n'y a pas d'interprétation pour le et pour l'anglais. Attends un instant parce que probablement il y a un problème d'interprète. Mike. yes, and to to English and to Spanish. English to Spanish. to Spanish. No, no, from Italian. For example, the intervention, the just uh, made. There are no. Uh, there was no interpretation. Yes. To, Spanish. And to Spanish. English to Spanish. No, no, Italian to Spanish. No. There no. is no Italian Spanish. Ah, and to English? There is uh, Italian to English, yes. But I can't hear. Sorry. Francesco is doing Italian English. Ah, okay, okay, okay. Perfect. Uh, Sylvie, I'm sorry, we it, have some gaps, but yeah. Uh, okay. Next time, Sylvie, you can you continue. Merci. Excuse me. C'était Sylvie ou Anne en train de parler Sylvie. Sylvie Oui. Allô? Voilà. voilà. Excusez-moi. Hein? Bon. Oui, oui, oui, je l'entends, mais je ne suis pas en vidéo. Ah non Je ne suis pas en vidéo. C'est-à-dire qu'on me dit que l'autre euh, a débranché ma vidéo. Ah, non, vous... non, non, bon, bon vas-y, tu, tu, tu, bon. tu peux réactiver ton, ta vidéo. Hein. Ok, ok, ok, bien, oui, euh, on a parlé là de la, du plan européen de la présidence portugaise à l'heure actuelle, là, pour le premier semestre, et euh, je voudrais dire que entre autres, euh, il a été annoncé qu'une des priorités de ce plan serait la question des migrations. Bon, je n'ai pas encore vu que le thème avait été traité, disons, ou coordonné entre les pays européens, mais il faudrait suivre cela de près, je crois, parce que c'est une priorité, paraît-il, dans ce plan, enfin, au niveau du premier semestre. Alors, pour la France, euh, je dois dire que euh, les associations diverses, là, de d'aide de, de, aux, enfin aux migrants euh, sont pas mal intervenus là, euh, ces derniers temps dans le cadre du contexte donc, de la pandémie, etc. Et euh, on a cherché à vraiment mettre l'accent sur le fait que euh, les, les, les migrants étaient les plus touchés, disons, par euh, les risques potentiels hein, de, euh, de, de la pandémie parce que justement, ils n'avaient pas la possibilité de se confiner, n'ayant pas de logement, etc. Et euh, il a été mentionné également particulièrement les conditions dans les centres de rétention des migrants. Hein, et euh, voilà, euh, en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de maintenir enfin, les migrants dans des centres de rétention dans la mesure où leur situation ne pouvait pas être réglée pendant la, la, le, le, le confinement, la période du Covid. Donc ça, ce serait un point à suivre, disons, du point de vue de la France, notamment, euh, c'est-à-dire euh, comment continuer la pression pour que les migrants, justement, euh, soient dans des conditions, justement, enfin d'hébergement bon, ou d'hébergement enfin, temporaire, disons, décentes. Voilà, et ceci est à mettre, je crois, dans les, les, les débats, etc., du plan euh, européen annoncé par la présidence portugaise. Vous m'avez entendu Oui, oui, merci, merci, Céline. Ah, tu peux, oui, oui. Justement, alors, la présidence portugaise, le 7 mai, il y aura... Donc, excuse-moi, le 3 mars, oui. c'est prévu qu'une réunion de la Commission européenne va discuter du plan d'action pour la mise en œuvre, du plan d'action pour les socles européens. Oui. Attends, il faut que je parle en italien. Ah ben moi, je ne comprends, comprends pas l'italien, oui. il n'y a pas de traduction. Ou alors, il non, faut il que je me traduction. mette à la traduction en anglais. Non, non, non, non, non, non, non il y a la traduction. Ben en je ne l'ai pas eu hein. tout à l'heure. Ah bon? Oui? Bon. On m'a dit de parler en italien. D'accord. Donc, il 3 mars, ci sera le 3 mars, une il y aura une réunion européenne dans laquelle le commissaire Smith présentera le plan d'action pour le pilier social, pour le pilier des droits sociaux. Donc, c'est une première date. L'autre, La, euh, qui devrait être. Approuvé et en cours de ce sommet, de cette rencontre, donc le 7 mai à porte. Et une fois dit ça, on a ces deux questions importantes. Le prolongement de, des expulsions, comme on l'a déjà dit, qui comprennent ceux qui, même ceux qui sont en train de se murer et qui euh, qui ont fini le contrat de location, le la question de paiement des locations et la question des plans d'action. Il y a une proposition d'initiative de mobilisation le 27 mars. Avant de parler de ça, je vais demander à Daria Gibrario de Public Service International. Quel type d'intervention le syndicat veut mettre en champ? S'il y a une réflexion et une initiative, non seulement à niveau global, sur la remunicipalisation, mais en particulier en Europe en ce moment. Daria, si tu es là, Oui, euh, si, si, je, si je suis là, je bat un coup. Oui, euh, je ne peux pas dire quelque chose parce que quelqu'un quelqu m'a bloqué mon vidéo. Mais oui, maintenant que je peux. Quel langage peux-je parler? Italien, français? Bon, alors, tout d'abord, à tous pour cette invitation. Je pense qu'on s'est vu une fois uniquement dans une assemblée mondiale, je pense l'année passée, mais de plus en plus, on essaie d'intensifier des, des, des relations et des contacts avec Cesare. Donc, l'international des services publics, c'est la fédération mondiale des syndicats des, des employés des services publics y compris euh, les personnes qui travaillent dans les services euh, de logement social ou euh, logement public ou comme on dit en italien case popolare euh, donc ce sont des services relativement petits par rapport euh, à, à notre secteur euh, qui, est, qui est assez élargi donc euh, nous avons euh, nous avons 700 syndicats dans le monde entier, mais nous courons aussi la santé, les services sociaux, l'eau, l'assainissement et tout cela. Ça m'a fait beaucoup de plaisir d'entendre de, tout à l'heure euh, le, le, le collègue de l'Union Inquilini d'Italie dire que euh, vous êtes à faveur de, de la reprise en main publique de, de tous les services. mais Justement, ça fait un moment que j'essaie de… donc moi je, je m'occupe de, de, du secteur des euh, communautés territoriales, donc euh, les, les, les gouvernements locaux, Puisque euh, dans la plupart du monde, le logement social et euh, public, comme vous le savez parfaitement bien, relève euh, des, euh, des autorités publiques locales, des collectivités territoriales. Donc, euh, ça fait un moment que j'essaie de, de, de soulever euh, la question euh, de, du logement social et public en tant que euh, service public essentiel. Bien évidemment, dans notre fédération qui est, qui est très variée, qui a tous les services publics <rire> possibles, euh, c'est souvent euh, la santé, l'énergie et d'autres services essentiels qui, qui sont plus euh, euh, visibles. Mais avec le COVID, euh, bien évidemment, on a eu l'opportunité de, de, de, de montrer vraiment l'importance, euh, de, de faire un peu de, du plaidoyer interne pour montrer les, le, le, le rôle euh, impérativement important de, de, du logement euh, plus que jamais en tant que service public et c'est pourquoi j'ai partagé avec vous euh, ce papier qui existe aussi en français en espagnol euh, qui est sur l'importance le, le, le, cruciale des services euh, de logement social euh, d'autant plus euh, en temps de pandémie et donc euh, nous avons un agenda qui implique en ce moment, plus que jamais, et c'est quelque chose qui est en train de se construire, qui s'est construit dans les dernières dix années, Une agenda donc de, de reprise en main du public des services essentiels. Parce qu'on on constate tous et toutes, je pense, bien évidemment, aussi en Europe que la privatisation de ces services essentiels, que ce soit l'eau, l'énergie, euh, mais aussi euh, la santé, etc., ah ben, ça ne marche pas, ça rend les, les personnes plus pauvres, ça crée plus d'inégalités à niveau euh, interne dans les pays, mais aussi externe entre les pays. Donc, c'est pourquoi euh, nous travaillons avec pas mal de... de, de... D'alliés, et euh, c'est pourquoi je viens désormais euh, euh, aussi régulièrement que possible dans vos réunions et j'essaie d'amener de, de, euh, euh, Cesare et j'espère de plus en plus euh, certains de, de vous, euh, de certains d'entre vous qui, qui sont pour cette alliance dans nos événements. Alors, Cesare, sur le, la question que tu soulèves, là, à niveau européen, il y avait ma collègue européenne de, de, de la région Europe que, comme tu as vu, j'ai invitée, mais elle n'a pas réagi. Donc, c'est quelque chose que nous allons discuter avec elle, les trois, moi, toi et elle, dès qu'on prend rendez-vous. Par contre, ce que, ce que j'aimerais, c'est que, et là je, je m'arrête ensuite, j'aurais besoin de pouvoir, en partant par la région Europe, identifier où, euh, vous avez déjà peut-être des relations où euh, des, il y a des alliances possibles entre les syndicats des services publics de votre pays. Je sais qu'au Royaume-Uni, par exemple, il y a beaucoup euh, de, de, de, de collaborations euh, entre euh, les, les, les tenants associations, hein, les, les associations de, de locataires, et euh, les syndicats des services publics, comme le syndicat Unison ou Unite. En Italie, euh, avec CGL euh, et Functionne Publica, ou d'autres syndicats de la CIS, j'aurais vraiment besoin, comme point de départ, pour qu'on puisse euh, articuler et mettre en articulation cette euh, alliance et la faire euh, croître. J'aurais besoin d'une sorte de mapping de votre part qu'ensuite on va faire matcher <rire> avec notre mapping parce que nous sommes en train de le faire. Et donc, à partir de là, je vous encourage vraiment de voir s'il si, euh, y a euh, du dialogue possible avec les syndicats des services publics, parce que je sais, ça je le sais, ils sont tous en Europe en train d'essayer d'avoir une influence précisément sur les paquets de relance euh, de l'Union européenne. Mais il se peut que la question du logement soit vue d'un certain pays, y compris peut-être l'Italie, comme quelque chose qui relève d'une autre association ou pas obligatoirement euh, du syndicat. Donc, si vous avez l'opportunité de, de vous mettre en contact, euh, n'hésitez pas tout d'abord à m'écrire, je vous, je vous dirige aussi à l'EPSU, mais euh, comme vous êtes là, directement cherchez <rire> votre partenaire syndical. Parce que je sais que eux, de leur côté, et vous du vôtre, hein, tout le monde est en train de dire hein, au gouvernement qui recevront les enveloppes, euh, investissez euh, dans les services publics de proximité et donc à mon avis il y a vraiment une bonne opportunité euh, de, de, de, de joindre la voie euh, pour que les gouvernements reconnaissent le logement euh, social et public comme un, un, un bien public essentiel et commun euh, c'est tout ce que je voudrais dire euh, et euh, j'ai mis euh, plein de ressources euh, dans le dans la chat parce qu'il y a des villes, comme vous le savez très bien, comme Vienne, euh, Berlin, qui ont commencé à reprendre en main publique. Euh, maintenant, il y a un, un problème de criticité, de financement des, des gouvernements locaux, euh, ce qui malheureusement, à un moment où euh, on a plus que jamais besoin de financer euh, des services locaux de proximité forts, y compris euh, des logements sociaux, eh bien, à ce moment-là, s'il n'y a pas euh, des financements durables qui vont suivre, s'il n'y a pas au-delà du paquet euh, une, une durabilité du financement, que ce ne soit pas privé mais public, donc que ça passe soit par une mise un Impuissance des, des, des collectivités territoriales, aussi en termes euh, de financement, euh, soit par un soutien euh, conséquent par les gouvernements centraux. Et eh notre crainte, c'est qu'il y aura soit un retour à l'austérité, soit des nouvelles coupes budgétaires là où on a plus besoin, c'est-à-dire dans les territoires. Donc, il y a du travail à faire ensemble. Et avec cela, je, je, je m'arrête. Donc, voilà, c'était pour vous présenter un peu le concept qui nous sommes et pourquoi il y a une alliance à construire, même si le besoin est déjà très urgent et on est... On est toujours en retard dans notre type de, de travail, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci, Daria. Et... Merci, Daria. La, la, la porte ouverte, on ou la recueille bien, on la relance. Donc, dans les prochaines interventions, si vous voulez dire quelque chose, par exemple, en France, en ce qui concerne les relations de la CNL avec le syndicat du secteur public, s'il y a, si... si. Et j'ai vu aussi qu'il y a Thomas Sinkham. Si Thomas peut intervenir dans son pays, Com est la Et comment est la situation? Et je veux demander aussi. Thomas? Okay, please. Yes, yes, it's okay. And in in in Germany, the situation is a little bit different because uh, we we are we are good located for for economy. We are in the middle, and everything comes to us uh, without much problem. I would say uh, so. We have we have we have we have we have other kind of of uh, situation. So, so the problem here is that uh, that uh, that the housing that that uh, the Apartments uh, in metropolitan areas are getting too much expensive, and uh, yeah, things like things like that. Also, how uh, housing uh, is getting uh, more expensive uh, from day to day, you can say. And in crisis like that, it's it's, it's really uh, the people have to have to spend a lot of money just for housing. And, uh that's uh that's that's not a that's not a good thing and um we are we, we have much much i think much uh, politicians here uh, still uh just try uh to to to to to to to get the best uh out of the situation for Uh, for for us or they're not, they're not uh, we we still have to fight that uh, we are we are we are going to have an um, a social Europe and it's, it's it's I I don't think next generation EU will be automatically uh, next step to that because uh, when you when you really read what's what's what's what's in the texts. I have read it a little bit. Uh, I don't know if it's really the the, the all original text, but uh, there's the, the commission still has the right to to to block money if they think uh, uh, it's it's, uh, it's it's it's it's not a good plan. Uh, what you get and uh, things like and things like and and and things like that. Also, it's still uh it's, it's it's it's it's still that um you you really have to as uh, politically fight uh for for it that it's got that it's going to be social uh, again and uh, the most important thing i i would say is that it's not that uh equalizing uh enough in europe uh or balance in europe cannot be done only by in by in by in by invested by in by invested Uh, by by investments, uh, so you, you you really need an, an active balancing in, in my in, in my opinion. So uh, you, you really have to go uh, on with, uh, with with with politically uh, demanding it. And um, yes, I, I, I don't think it's it's an it's an it's an it's an it's an easy way form from here on. So it's uh, there's still you you really have to to yes to to, to, to, to, to keep on uh to, to demand it and to uh yes i'm in a political party and i'm trying to uh to, to look that uh, as as as long as you have enough uh, you you can uh you, you you have to share it uh grazie tomas you voure satolinia je voudrais souligner que berlin peut être be une ville avec laquelle on peut faire des alliances très fortes. C'est une grande bataille pour la républication de, de logement Je crois qu'il y a un programme en septembre, un demandant à l'exploitation de plus de 200 000 euh, logements. Donc, c'est très important qu'il faut entraîner bien c'est bien, Thomas, j'espère que la prochaine fois, on peut voir d'autres amis de Berlin, et non seulement pour participer à ces, ces, ces rencontres. Et Daniela Moska va parler de l'union euh, inquilini, in et ensuite, je vais demander à un Lucie de la CNL d'intervenir en ce qui concerne la CNL, mais aussi International Union of Tenants l'union des, euh, des locataires. Donc, David, à ce propos, pour la mobilisation du 27 mars. Oui, je suis Daniela Mosca de l'Union des Inquilini de, de Varese et euh, je veux m'alasser euh, l'intervention de Daria Cibrario de l'International des syndicats publics pour lui dire qu'en Italie, je travaille dans le pub, c'est-à-dire l'Ampula Public, qui est une organisation syndicale de base et qui a un rapport étroit avec la relation avec l'Union et Inquilini et les activités de l'Union et Inquilini sont soutenues, reprises même à niveau territoire, de territoire là où on est présent. En particulier, en tant qu'emploi public dans cette phase de changement de gouvernement et de l'arrivée du gouvernement Draghi, on est particulièrement particulièrement préoccupé en général pour la situation politique parce que clairement, Draghi représente L'Europe des banques de la finance, et ce n'est pas par hasard qu'on qu l'a appelé, qu appelé après la, la, la, la tombée du gouvernement précédent et pour la gestion du plan européen des investissements et du plan de reprise, etc. Donc, il faut faire beaucoup d'attention à ça. On est en train de faire dans ce moment parce que c'est une des réformes dont on parle, c'est la réforme fiscale. On met en évidence aussi les injustices fiscales en Italie pour la gestion des patrimoines immobiliers des locations. Et vous m'entendez parce que je ne vois rien, OK. Par exemple, les locations gérées avec des loyers à marché libre qui ont une taxation très favorable et inférieure même aux impôts payés, par exemple, par les revenus pour travailler dépendant ou par les euh, retirer. C'est un aspect très particulier qui met en évidence, par exemple, combien en Italie, le marché immobilier est géré et payé surtout par les, euh, les couches les plus faibles de la société. En tant que travailleur public, nous soutenons pour ce qu'on peut et à chaque effet, les batailles de, de l'union des locataires et l'initiative qui sont promues en Italie. Et c'est intéressant aussi le discours que Daria faisait sur la nécessité que, par, par exemple, on construit un coordonnement, une coordination européenne pour les travailleurs qui sont engagés dans les services publics, en particulier ceux qui travaillent dans les organismes locaux et qui gèrent les, les besoins des les demandes de logements sociaux. Et il y a aussi un autre aspect le bouleversement du travail en général et en particulier du euh, public. On voit par exemple des, euh, des euh, bureaux qui sont euh, vides parce que beaucoup des personnes sont en travail euh, intelligent. Donc, c'est une année ordinaire de travail pour les publics et pour les privés et on, on va laisser vide beaucoup d'immeubles de l'administration publique ou des organismes locaux qui auront la nécessité de réduire les lieux physiques. Donc, de repenser à l'utilisation de ces immeubles qui sont déjà des immeubles de l'État ou des, euh, des organismes locaux et provinciaux. Pour faire un raisonnement sur cette affaire et créer une coordination entre travailleurs publics qui travaillent aussi dans des zones particulières, dans des secteurs particuliers, c'est quelque chose qui, en effet, est très intéressant. Donc, à travers ces rencontres, on pourra approfondir mieux les relations entre nous. Je, je, je m'arrête là. Merci Daniela, c'est très important de pour aller dans le concret à développer pour les, les syndicats, comme Dalia a proposé. À ma page, ah, c'est une première réponse. Si Anna peut intervenir en disant quelque chose ou David Bodinier pour présenter la mobilisation du 27 mars. David. Oui, euh, je n'ai pas la possibilité d'ouvrir la vidéo. Pas... Non, non, oui, oui, please. Ah, démarrer ma vidéo. Ah oui. si, c'est bon. Voilà, parfait. Euh, donc, alors, cette année, la mobilisation, comme c'est le week-end, aura lieu le 27 et 28 mars. Donc il y aura sur les, les les les deux jours en fonction des pays si les pays s'organisent plutôt le 27 ou, euh, ou ou le 28. Normalement la communication de l'événement doit avoir euh, doit être lancée un mois avant donc elle va arriver la, la semaine prochaine. Évidemment. Elle sera marquée sur euh, une, une mobilisation d'au moins 27 ou 30 pays, euh, coordonnés par la, la coalition européenne pour le droit au logement et à la ville. Elle sera marquée par les, les impacts de la crise sanitaire au niveau des mots d'ordre, de, de, euh, qui, qui du coup a accentué une situation déjà intolérable et euh, qui a montré, euh, avec le confinement, euh, le fait que le logement est un, un, bon, un besoin fondamental. Euh, il y a beaucoup de revendications sur euh, les luttes pour le prolongement des, euh, des moratoires euh, contre les expulsions, euh, pour le prolonger euh, durant toute l'année 2021 et évidemment au-delà. Euh, quand même, beaucoup de pays, euh, ces, ces revendications ont, ont un impact au niveau de l'opinion publique puisque dans cette période de crise sanitaire, les expulsions sont encore plus intolérables euh, et, et donc euh, les organisations d'habitants veulent maintenir la pression euh, pour l'arrêt total des, des expulsions. Euh, dans les pays, alors on ne sait pas exactement si les pays vont organiser des événements en ligne ou des événements, euh, des manifestations. À Grenoble, il y aura probablement des manifestations dans la rue directement, en fonction des conditions sanitaires. Chaque pays euh, s'organisera. Donc dès que on a les le matériel de communication, euh, évidemment, on le fera passer. Normalement, ça devrait être lancé là. La, la semaine prochaine, je crois que c'est les groupes allemands qui coordonnent ça, et, et donc euh, ça doit arriver un mois avant l'événement, donc ce sera probablement dans cette semaine au maximum ce week-end. Euh, donc euh, voilà, euh, en fonction de votre pays, ben, vous pouvez vous retourner vers les organisations membres de la, de la coalition européenne euh, pour le droit au logement et à la ville. Évidemment, il y a beaucoup de, de partenariats avec euh, les, les différentes plateformes, les plateformes pour le, le droit à la ville et, et, et d'autres. Donc, euh, c'est important que l'ensemble du réseau euh, des, des, des, de l'Alliance internationale des habitants et euh, de la rencontre là, de cette coordination européenne puisse se joindre à, à, à cette initiative pour faire la pression et il me semble que peut-être que la particularité de notre espace vis-à-vis euh, -vis des autres organisations c'est d'insister sur la prise en compte euh, du, du, du logement dans les plans de relance et je pense qu'il y a un travail très fort a été fait euh, euh, au sein de de, de, de de l'Assemblée mondiale sur ce sujet-là. Et je pense qu'on on devrait essayer d'envoyer ces messages, peut-être avec une communication un peu commune, une vis, un visuel, sur l'importance de, de cette question. Voilà, si vous avez des, des, des questions, je peux aussi répondre sur le, sur le chat ou, ou envoyer les informations dès que je les aurai. Merci David, j'en profite que tu es là et je relance l'importance d'avoir une rencontre, si on peut faire une rencontre avec la coordination la coalition européenne pour pour d'action pour le droit au logement dans ces prochains jours. D'accord Si tu peux te faire interprète. Oui, je vais, je vais essayer d'organiser de, de, ça. Parfait, parfait. merci. Et je vois qu'il y a Régis et son nom KDTM France qui a levé sa main Régis, tu peux intervenir. Ah merci, merci. Voilà. Alors Régis, tu, tu dois réactiver ton ta son nom. Voilà. Ok, là vous m'entendez Oui, si tu peux aussi réactiver la vidéo. Oui. Alors, merci. Donc, euh, je, merci. donc je disais euh, que je voulais rebondir par rapport à cette dernière intervention. Euh, parce que je ne sais pas si c'est là si s'en souvient, mais on avait eu un échange euh, lors de l'avant-dernière euh, réunion euh, sur euh, l'appel euh, qui était prévu, que, que l'on devait rédiger. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Donc, comme, comme j'avais dit à l'époque euh, à Césarée, ce n'est pas tellement moi qui vais suivre cet aspect-là. C'est une autre collègue euh, de notre association, donc, qui est le CID CADTM. Euh, c'est plutôt elle hein, qui est spécialisée avec une autre personne sur euh, cette question. Et donc, moi, je lui en ai parlé et elle est un peu surprise euh, par ma proposition parce qu'il se trouve qu'elle est déjà en contact avec la, Elle est déjà, en fait, euh, active au sein de la coordination européenne pour le droit au logement. Donc, du coup, en fait, euh, elle ne peut pas être là ce soir parce qu'elle a une autre réunion, mais elle souhaite en fait savoir euh, quel est notre lien exactement avec la coordination européenne euh, et pourquoi est-ce qu'on n'est pas déjà euh, actif euh, avec eux. Euh, donc, je n'ai pas su quoi lui répondre. Donc, euh, je pense que César et David peuvent peut-être euh, euh, m'aider parce que euh, je viens de parler de nos réunions. Elle me dit bah, « Attends, mais il y a plusieurs réunions des organisations » dont tu me parles et qui font partie de l'Assemblée européenne, font également partie de la coordination européenne. Donc, je ne comprends pas en fait comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux te demander donc, euh, donc à vous hein, euh, comment ça se passe avec la coordination européenne et pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas déjà avec eux Donc, c'est le sens de cette question. Parfait. Oui, je peux te répondre. Et ce sont deux réseaux différents, c'est-à-dire la coalition d'action européenne, c'est au niveau européen, l'alliance internationale, c'est au niveau global. Et je veux dire, c'est comment comment ça marche les, les, les réseaux. Nous avons envoyé une invitation, mais pour moi il y a des temps et des, les réseaux marchent comme ça. Bien ou mal, c'est la richesse de, et, et, et il y a des potentialités, des potentialités. Il y a, ci a quelques problèmes, mais il y a aussi des potentialités. Donc, il y a des problèmes et aussi des potentialités. Donc, c'est très important. Interprète auprès de la coalition pour faire une rencontre. D'accord Dans ces prochains jours. D'accord. Jour. Elle m'a dit qu'il y a un appel qui sera prêt pour le 1er mars normalement. Peut-être que la David peut nous. Oui, c'est ça. Oui. Ce m'a dit. Oui, c'est ça. Normalement, il doit arriver un mois avant. Donc, euh, le, le, le 27, donc je crois que d'ici le, le, le week-end, il va en, avoir encore quelques petits euh, échanges. Vous savez, c'est des processus qui sont longs parce qu'il y a beaucoup d'organisations, il, il y a des problèmes de langue, etc. Donc, il, il peut, euh, euh, quand, quand, comme a, nous l'a dit Daria tout à l'heure, on, on a l'impression d'être toujours un petit peu en retard, mais l'important, c'est qu'on fasse ce travail de coordination, de toujours relier ces initiatives et essayer de construire des agendas communs. Alors, euh, je pense que si euh, l'Alliance internationale des habitants re, relaye et soutienne et qu'on apporte de la force euh, et des propositions également, parce qu'un travail important a été fait, euh, euh, à, lors de cette journée d'action je pense que ça va bénéficier vraiment à tout euh, le monde, que ce soit la coalition européenne ou que ce soit… Donc, peut-être qu'on a quelque chose à imaginer de spécifique. Je ne sais pas, peut-être une rencontre en ligne euh, au courant de ce week-end, peut-être spécifiquement sur comment euh, impacter les plans de relance au niveau du logement. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça ou, ou, ou avoir quelques messages clés qu'on qu qu partage, donc il va avoir évidemment l'appel euh, qui, qui est une, une bonne base mais je pense que le, le, le, le réseau a des, des, des, des propositions spécifiques parce qu'ils l'ont travaillé alors on peut les partager avec les autres donc euh, proposons faire avant ce week-end faire une réunion spécifique sur la mobilisation du 27, nous avons bien sûr des propositions à faire, donc on peut partager, on voir si on peut sortir avec un, un appel commun, par exemple. Ça pourrait être intéressant, pourquoi pas. D'accord. Est-ce qu'il y a. Ci sont interventions sur questo? Y a-t-il d'autres interventions sur ça? Uh, so que... Je vois qu'Anne est en train de prendre note, donc je peux dire moi quelque chose, l'International Union Tenants, qui est cette organisation historique des locataires à niveau institutionnel, ils sont en train de faire un grand travail de lobbying dans le Parlement européen. On a discuté avec eux, dans le, les réunions précédentes d'une possibilité de mobilisation euh, ensemble sur ces thèmes dont on a déjà parlé. Et je profiterai du fait qu'Anne est là, qui fait partie aussi avec les, euh, les camarades de, de AIL, qui est l'association des locataires de Lisbonne, et d'autres qui ne sont pas présents ici pour euh, proposer une réunions avec la IWI qui sont en relation de façon plus organique avec les organisations syndicales et qui ont représentants à Bruxelles aussi. Donc, voir avec eux aussi quel type de mobilisation mettre en champ. L'autre, je sais qu'il y aura des rencontres entre les différentes organisations qui font partie de la IOT et la secrétariat de la IOT. L'autre, Grand euh, réseau fait en ça, qui et la Fédération européenne hein, en faveur des de centres de mer fixe euh, ont été avec eux. En particulier, on a discuté de ces thèmes de la résolution du Parlement européen et de comment nous mobiliser pour les plans de relancement. Et il y a aussi l'initiative des citoyens européens que dans les, on a cherché à recueillir des millions de, de signatures avec des des associations qui sont coordonnées avec nos amis de l'Autriche, mais on est arrivé aussi à avoir un impact avec euh, une, une confrontation avec l'Union européenne. Maintenant que sommes dans une phase pour avoir des résultats avec eux, on est aussi en contact, il y a une, une liste de contacts très importante. Et avec eux aussi, on peut approfondir de façon à être toujours plus présent dans cette mobilisation. Y a-t-il d'autres interventions voyons c'est déjà on a plus de deux heures donc on veut remercier pour la patience et la disponibilité des interprètes on a eu des problèmes techniques au début je cherche à faire les conclusions il avait Laura. Laura, tu voulais intervenir? Non, ciao Cesare, J'étais en train d'envoyer le link pour l'association dont tu parlais. Je vais t'écouter. Il y a un autre thème par rapport au-delà. C'était plutôt une question. C'est clair, la lutte contre les, les, les, les, les, les expulsions. Tu dois te présenter. Je suis Laura Colli, je suis une urbaniste qui travaille pour deux plans européens qui gèrent la régénération urbaine. On s'appelle Urbact de l'autre. Et j'ai fait avec eux, avec l'agenda urbain, avec housing et l'agenda urbain avec pauvreté et, et urbanisation. Et depuis une année, a coordonné des initiatives pour le, le, le droit à la maison avec Féansa, Tenants et d'autres activistes et rechercheurs. Et donc, c'est qu'ils continuent à suivre le, le sujet. Euh, je m'excuse me, euh, pour euh, le, euh, les, le bruit, mais euh, je partage l'espace avec mon enfant. Il y a bien sûr, c'est de faire euh, une pression pour le plan de reprise, avoir des informations pour les débats dans les différents pays. En parlant avec Barbara Steinberg, qui représente UTA à Bruxelles, et il n'y a pas de cadre précis ou quand même jusqu'à ce moment, il n'y avait pas des, des indications pour chaque pays. Donc, une pression sur l'information pour ceux qui arrivent dans les différentes tables de décision est fondamentale. L'autre aspect, c'est de montrer les contradictions dont euh, le, le cas de, dont on parlait avant, dans le cas italien. C'est vrai, même où il y a des moratoires, en effet. Parce Elle ne couvre pas des problèmes plus profonds. Donc, quel type de communication faut-il faire au niveau européen pour ne pas dire, oui, le gouvernement s'engage avec des moratoires? On a la conscience polie, euh, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas vrai, parce que dans le territoire, on a des, des voix plus contrastantes. Plutôt contrastant. De l'autre point, euh, je ne sais pas si on en a parlé, tu as dit oui, les marchés ont été frappés, mais euh, de ce que je vois, ce n'est pas euh, toujours vrai. C'est vrai en partie parce qu'ils sont plutôt plutôt. Et il y a une attention sur les axes qu'ils ont, les, les immeubles qui doivent rentrer dans le marché à un prix favorable donc devenir toujours plus intéressant pour les investisseurs. Euh, on en a déjà parlé, mais c'est un thème qui peut-être doit être tenu en compte pour voir quels sont les intérêts des grands investisseurs en cherchant à profiter de ce qui est la, une crise sanitaire, mais qui, est, qui euh, entraîne d'autres secteurs. Donc, un point qui n'a pas d'urgence immédiate, comme les zéro expulsion ou le plan de reprise, parce que les jeux sont en train maintenant, mais c'est un thème qu'il ne faut pas oublier dans le cadre de bloquer la financialisation du logement qui est en cours et continue, va continuer de quelque façon. Donc, c'est une réflexion par rapport à ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Merci si Laura, en effet. Peut-être que euh, euh, j'ai parlé. Le marché, oui, et, et, et on a eu un, un problème avec le marché. Il y a des personnes qui veulent profiter de cette conjoncture. Mais il y a aussi, on le voit, à niveau de territoire, sur le territoire, beaucoup de personnes qui n'ont pas d'argent pour payer le loyer et les banques prennent leur logement et nous ne savons pas où vont ces logements. Mais on va ouvrir un grand chapitre de réflexion. S'il si n'y a pas d'autres interventions. Je voudrais faire le, comment dire, une synthèse des propositions qui ont émergé. Et la chose principale est que nous, nous tous, toutes, sommes euh, voulons euh, utiliser cet espace commun. C'est très important. On était impressionné par le niveau global et aussi pour le niveau européen. À un niveau, comment continuer pour ne pas parler l'un sur l'autre? On a dit que l'Agence solidaire des habitants, c'est l'espace dans lequel il y a un objectif commun, un calendrier partagé. Il y a des alliances et sur la base de ça, la stratégie peut être mise en œuvre pour avoir un impact sur un niveau national. On le voit directement, les, les expulsions qui continuent, un parti, le moratoire qui couvre un parti, mais la, la morosité, l'autre parti, le. Mais les tribunaux continuent à produire les, les, les, les expulsions et les personnes n'arrivent pas à payer le, le loyer parce qu'ils ont perdu leur, leur travail. Donc, mobilisation sur ce premier aspect signifie lutte pour l'allargement, l'extension, la couverture totale. Il s'agit de défense de droits à la santé la deuxième partie, insister, diffuser l'information, lutter afin que l'argent du plan de reprise soit destiné même aux maisons populaires. Oui, pour faire ça, et on l'a fait dans la dernière réunion du 18 janvier, une présentation technique un peu diffusée. On avait fait euh, une fiche d'une association qui est engagée dans ce cadre pour pour fournir des estimations utiles à toutes les organisations des habitants des locataires en Europe pour dire que l'argent est là et il faut l'utiliser. Non, non, pas probablement, mais sûrement pour un, pour un changement structurel des politiques. L'échéance de 30 avril, il faut la rappeler. C'est comment dire. C'est un portail. Il ne, ne faut pas le faire échapper. C'est une chose historique sur laquelle il faut insister. Il faut nous mobiliser au même niveau, au même niveau, peut-être au niveau de la bataille contre les les expulsions, parce que c'est un échange. Il y a de l'argent qu'il faut redistribuer et parce qu'il faut aussi les utiliser pour récupérer ces immeubles qui sont abandonnés, qui sont saloyés, qui sont vides. Le syndicat italien disait il avait ses bureaux avec, qui, avec Smart Working ne sont, sont pas trop utilisés, qui peuvent être utilisés en tant qu'habitation sans utiliser le sol en plus. Donc, ce des aspects où on a du matériel sur lequel on peut parler dans les prochains jours, dans les prochains mois. Et il y a l'échéance des journées zéro expulsion d'octobre, mais il faut en, en parler à nouveau. Il y a d'autres propositions à propos de la formation. Les organisations populaires, Comment faire face aux euh, expulsions, les règlements euh, euh, internationaux, il y a des méthodologies. Ce sont des choses qu'il faut en tenir compte dans les prochains jours, mais la priorité maintenant est de voir comment arriver à l'échéance du 27 mars, 27-28 mars, comme David a dit, et et comment élargir les, les forces possibles La coalition européenne, le droit à la maison. On propose ces rencontres ce fin de semaine pour définir un appel commun à diffuser. Il y a des contenus et je crois qu'il y a aussi une disponibilité à faire des autres oui. rencontres avec l'Union internationale des locataires les prochains jours, et aussi avec le fait à la Pensa pour travailler à niveau européen, pour faire un travail de lobbying. Il faut tenir en compte l'échéance de 27-28 mars et aussi l'échéance de 7 mai, c'est-à-dire la réunion d'un summit européen dans lequel on va approuver par tous les chefs de gouvernement le plan d'action d'implémentation des piliers des, des droits européens. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut discuter et nous informer pour nous mobiliser. Et sur cette initiative, sur cette rencontre de 7 mai à Porto, je propose d'en parler, en particulier avec nos camarades de l'association Inquilini de Lisbonne, aujourd'hui malheureusement, n'ont pas pu intervenir. Maintenant, sur le 22 de février, je dirais qu'on va se mobiliser, on va diffuser sur ces informations. L'appel qu'il faut diffuser et pour mobiliser les autres associations, même celles qui ne sont pas présentes. Et on prévoit, en tant qu'Assemblée des habitants, la prochaine réunion sera en avril. Je crois que notre réunion avant de la réunion mondiale devrait être faite. Donc, en utilisant cette période pour faire des réunions spécifiques. Ces rencontres. On a déjà parlé de penser à l'échéance de mai à Porto pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un impact et avoir aussi une capacité d'impact dans les États dans les particuliers Si que quand vous avez des contacts, des relations. Avec les universités, on a déjà dit qu'il y a un champ d'action fantastique, c'est-à-dire l'importance les, les, les, des, des, des, des expulsions pour cause de la pandémie. On va diffuser le link, le lien des États-Unis et de la Grande-Bretagne, mais aussi dans la Nouvelle-Zélande récemment de façon à pousser tous à avoir un instrument plus pour faire une bataille pour la moratoire. Y a-t-il d'autres interventions? Il y a quelqu'un qui peut ajouter quelque chose? Si vous voulez activer votre vidéo possible de réactiver votre vidéo et aussi l'audio. Je suis Daria, je voudrais remercier tous et toutes. Si tu peux m'envoyer, c'est si pour envoyer à tous les documents dont tu parlais, en particulier cette étude des États-Unis sur l'association entre les morts, l'impact de la pandémie, l'impact des, des expulsions sous la pandémie. Entre mai et juillet, on a eu 10 000 morts en plus et 400 000 locations en plus à cause de la moratoire des, des expulsions. On parle de beaucoup de ressources, de beaucoup de personnes. Ici en Italie, je crois que l'une des raisons fortes pour obtenir dans les dernières heures l'extension de la moratoire, malgré on a cherché à la passer, est parce qu'on a dit si vous voulez être responsable de la mort des personnes à ce moment-là, le gouvernement a dit ok on, on, a, on va rediscuter parce que c'est une chose très dure d'être responsable d'un attentat à la, à la santé. On est allé très long parce qu'on si, qu ne peut pas faire des moyens de terme. Mike, peut-on réactiver toutes les personnes? Le vidéo, des... The... C'est ça que nous nous saluons. Oh à moins qu'il n'y ait quelqu'un d'autre qui veuille intervenir à quelque chose d'autre. Prendere qualche foto? On può prendere qualche foto? Allora abbiamo detto: settimana, questi sono questi incontri. Voilà il le 25... rencontre, questa settimana, il 27 e 28 di me. In aprile, la prossima assemblea mondiale. In aprile, la prossima assemblea mondiale. Faremo un'altra riunione. On va fare un'altra riunione, l'europeo, prima. En ce qui concerne, mais oui, on n'en a pas parlé, mais il faut en parler plus tôt. Comment continuer à gérer parce que à présent, il y a une grande potentialité. On est en train de faire en tant qu'activiste. Il y a Anne, merci Anne, qui prend note et fait les relations qui sont très précieuses. On a les interprètes qui nous aident. Il est important qu'on commence à prendre une responsabilité, à consolider ce groupe d'amis et de camarades, et d'avoir un peu plus de rôle dans la coordination. On a créé un groupe WhatsApp, je sais qu'il y a des réserves, sur ça. S'il y a d'autres propositions, c'est bien, mais c'est un groupe dans lequel on s'échange des informations, pas sur tout, mais sur la mobilisation au niveau européen, comment gérer les, les, les assemblées pour décider la, la, la date d'aujourd'hui. On a appris à faire un doodle, mais on peut faire aussi bien, bien d'autres choses pour arriver de façon plus partagée, plus forte, avec plus d'essence. De Donc, continuez à, à, à y penser dans les prochains jours. Bien Ci salutiamo? saluto. Ciao. Ciao. Chi prende foto? <ride> ah, io no. <ride> ah, Chi è bravo? Chi è bravo? Vediamo un po'. Aspetta, che continua a chiamare. Altamente. Ok. Mike, grazie per l'aiuto e grazie agli interpreti che hanno sforato il tempo, purtroppo non riusciamo quasi mai a restare yeah, in Sì, io ho sentito Grazie a tutti. allora. Ciao Anna, aspetto il report, ciao Laura, ciao Mike, ciao Lisa, ciao David, ciao Silvia, ciao ciao, ciao ciao Francesca, Andrea, Andrea, non so chi sei perché boh, Andrea, Andrea c'è scritto. Grazie Lisa, grazie Mike, grazie Thomas. Cesare. Thank you. Ciao Thomas. You. Ciao, grazie.